Oh, Mathias, qu'est-ce que tu fais encore sur tes jeux vidéo Tiens, il faut que je te parle d'un super livre que j'ai adoré. Mentir aux étoiles d'Alexandre Chardin. Regarde comme la couverture est belle. Ça t'inspire quoi Bah déjà, j'aime pas lire et ça m'inspire. Oh, t'as tort L'histoire est géniale Il y a du suspense du début jusqu'à la fin. Je l'ai lu trop vite. Je voulais trop connaître la fin de l'histoire. Le récit est drôle, amusant, émouvant. Il y en a pour tous les goûts. On passe d'une émotion à une autre, chapitre après chapitre. Ça parle de quoi C'est l'histoire de Léon, 11 ans. Il a des difficultés à l'école. Il est rêveur, il n'est pas comme les autres. Et en plus, ses parents sont Léon, hyper oui. protecteurs. on y va, ça va être l'heure. D'accord. Comment te sens-tu Ça va. Vraiment, tu as pas mal au ventre. Un peu. Tu as vérifié ton sac, mon poussin Deux fois, maman. Banane Oui. Dans un sachet Tu oui. le Fermé Oui. la autour Oui. Tu connais tes trois règles Oui, maman. Tu peux aller mettre ta veste. C'est bien, mon poussin. Il adore la nature, les fourmis. Il adore les animaux. Il a un lapin. C'est son confident quand il a des trop grosses angoisses. Le livre parle aussi du harcèlement Comme Léon est différent des autres Il va se faire harceler par les troisièmes du collège Aujourd'hui le harcèlement au collège C'est un vrai problème Le livre il est très moralisateur Et aussi très actuel Vas-y Qu'est-ce que tu fous là oh. Il est con cool, lui ou quoi Les fourmis vous écrasez les fourmis Le livre parle aussi de l'amitié Léon va se faire une amie Salomé Salomé Ouais, mais je t'en dis pas plus. Elle va jouer un rôle important dans sa vie. Ensemble, ils te gardent. Salut Léon tu es en troisième, gagné. Et toi, en sixième. Comment tu sais que je m'appelle Lyon Je te connais. Ah, tu es jolie. Tu me dragues Non. T'inquiète, Lyon. J'ai déjà un petit ami. C'est Jack Sparrow. Bon, faut que j'aille me ranger. C'est ça, je t'accompagne. Salut. Au fait, oh. Lyon, tu sais que je suis la fiancée de Jack Sparrow. Un jour, il viendra me chercher. Vous m'emmènerez. J'adore les pirates. J'ai une tapisserie pirate dans ma chambre. <rire> ça c'est jeune mon grand. Mais c'est pas pour toi. Les batailles, les tempêtes, les blés de canon, t'es plus toujours pour ça, toi. Non, j'ai le mal de mer. <rire> ça c'est jeune, mon grand. C'est pas grave, Poussin. Tu es très gentil, pas comme les autres troisièmes. Je t'aime bien, Poussin. Tu ne triches pas parce que je n'aime pas qu'on triche. Je triche jamais. Tu vas être mon ami. Ouais. Carrément. Tu me protégeras. Hein ouais. Merci. À une seule condition, Lyon. Je te demande seulement de ne pas parler de moi. Mais ma maman et papa, surtout pas eux. Je suis ton secret, ton gros secret. C'est super important l'amitié. Sans amis, on est peu de choses. Ils nous aident parfois à surmonter nos difficultés et parfois à grandir et avoir confiance en nous. Mmh, Peut-être. Mentir aux étoiles parle aussi d'amour. À la fin du livre, les parents Léon lui plus de liberté ah, pour ça, il faut que tu vises le livre. Je veux quand même pas te spoiler. Et puis, sarceleur harceleur. Il laisse tranquille à la fin. Motus et bouche cousue. Je n'en dis pas plus. Et Salomé, elle va finir par l'emmener chez Jacques Sparrow Bah, il y a beaucoup de suspense dans le livre. Et pour le découvrir, faut que tu le lises. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Ah oui, j'ai oublié. Au début du livre, Léon oh, est, est intrigué. Oh, yes, maman. Viens maintenant. C'est une pauvre fille Le livre te tient en haleine du début jusqu'à Merci Adam, je crois que tu m'as convaincu, je vais lire du Le livre. Les parents Léon, ils vont lui laisser plus de liberté. Oh <rire> Mentir aux étoiles parle aussi d'amour. Ah bon <rire> Léon, oui, tu es as...